Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le groupe ponctuel d'une molécule ou d'un cluster et plus généralement de tout objet fini, en utilisant les notations de Schönflies. Il existe un nombre infini de groupes ponctuels classés en différentes familles selon leurs éléments de symétrie caractéristiques. Ils sont désignés par une lettre majuscule en italique, souvent suivie d'une ou deux indications supplémentaires en indice. Pour déterminer très rapidement et sans ambiguïté le groupe ponctuel d'une molécule ou d'un objet fini, sans établir la liste complète des éléments de symétrie, il suffit de se poser quelques questions en parcourant un organigramme. Voici l'organigramme que nous allons utiliser. En le parcourant de haut en bas, il permet de trouver le groupe ponctuel en répondant au maximum à cette question. Notez qu'il existe d'autres organigrammes avec des questions différentes, qui conduisent bien entendu au même résultat. La première des questions à se poser pour la molécule ou l'objet étudié est la suivante. Existe-t-il un axe de révolution, c'est-à-dire un axe C-infini Dans l'affirmative, ceci nous permet de discriminer les deux groupes ponctuels dits linéaires, C-infini V et D-infini H. Pour distinguer ces deux groupes, questionnons l'existence d'un centre d'inversion. Si la réponse est oui, nous avons affaire au groupe ponctuel D-infini H. C'est par exemple le cas pour la molécule CO2 qui présente un axe de révolution et un centre d'inversion. C'est aussi le cas pour un cylindre. Si la réponse est non, nous sommes en présence du groupe ponctuel C V. Ceci est illustré par la molécule CO qui présente un axe de révolution mais pas de centre d'inversion. Ce serait aussi le cas pour un cône. Continuons avec les molécules ou objets qui n'ont pas d'axe de révolution. En posant la question « Existe-t-il plusieurs axes Cn, bien entendu non collinéaires, avec n supérieur à 2 ?» Nous allons pouvoir identifier les groupes dits polyédriques, icosaédriques et cubiques, ces derniers étant subdivisés en groupes octahédriques et tétraédriques. Les deux groupes icosaédriques sont identifiés par la présence de plusieurs axes de rotation d'ordre 5. Ils se différencient par la présence ou non de plans de réflexion. En présence de plans de réflexion, nous avons le groupe ponctuel IH. C'est le cas pour l'icosaèdre régulier qui présente bien plusieurs axes d'ordre 5, comme l'illustre l'animation pour deux d'entre eux, et des plans de réflexion. Notez que ces plans ne sont pas perpendiculaires aux axes d'ordre 5, comme pourrait le supposer le symbole H, signifiant généralement plan horizontal. Ils sont en fait chacun parallèles à deux axes d'ordre 5. IH est aussi le groupe ponctuel de la molécule de fullerène C60. En l'absence de plan de réflexion, nous avons le groupe ponctuel I. En découpant et coloriant de façon particulière les phases de l'icosaèdre, tout en préservant les axes de rotation d'ordre 5, nous voyons que nous n'avons plus les plans de réflexion. Le groupe ponctuel est alors I. Laissons de côté les groupes icosaédriques et poursuivons avec les groupes ponctuels cubiques octaédrique et tétraédrique. S'il n'existe pas plusieurs axes d'ordre 5, la question suivante à se poser concerne l'existence de plusieurs axes d'ordre 4. Dans l'affirmative, nous tombons sur les deux groupes octaédriques, qu'il est à nouveau possible de distinguer par la présence ou non de plans de réflexion. En présence de plans de réflexion, nous avons le groupe OH. C'est le groupe ponctuel de l'octaèdre et plus généralement celui du cube, avec plusieurs axes d'ordre 4 comme le montre l'animation pour deux d'entre eux. Il existe bien des plans miroirs, certains étant parallèles aux faces du cube, d'où le H dans le symbole OH. OH est par exemple le groupe ponctuel de la molécule de cubane C8H8. Comme nous venons de le dire, OH est la symétrie ponctuelle de l'octaèdre régulier et des molécules octaédriques, comme par exemple SF6, d'où d'ailleurs le choix de la lettre O pour nommer le groupe ponctuel et la désignation habituelle des symétries octahédriques par OH. En découpant et coloriant, comme tout à l'heure, de façon spécifique les faces du cube, nous gardons les axes de rotation d'ordre 4, mais nous supprimons les plans de réflexion. Nous avons alors le groupe ponctuel O. En l'absence de plusieurs axes d'ordre 4, nous n'avons plus que la possibilité de plusieurs axes d'ordre 3. Rappelez-vous que nous sommes dans la branche de l'organigramme plusieurs axes d'ordre n, n supérieur à 2. Notez aussi qu'il n'est pas possible d'avoir plusieurs axes d'ordre supérieur à 5. Trois groupes ponctuels correspondent à ce cas de figure, TH, TD et T. Comme indiqué par la lettre T, ce sont les groupes tétraédriques. Comme nous l'avons fait jusqu'ici, questionnons la présence de plans de réflexion. Dans l'affirmatif, cherchons la présence d'un centre d'inversion. S'il existe, nous tombons sur le groupe Th. Illustrons ce groupe en reprenant le cube, mais avec un découpage et coloriage différent du précédent. Nous n'avons plus les axes d'ordre 4, mais seulement des axes d'ordre 3, selon les diagonales du cube, et un centre d'inversion. A noter le fait que les plans de réflexion ne sont pas perpendiculaires aux axes 3, mais parallèles aux faces du cube. Ceci correspond à la symétrie. Th. En reprenant à nouveau le cube, avec un nouveau découpage, nous avons supprimé le centre d'inversion, mais nous avons toujours des axes 3 et des plans de réflexion. Ces plans de réflexion ne sont plus horizontaux, mais dièdes par rapport au cube, d'où le nom du groupe ponctuel TD. C'est le groupe ponctuel du tétraèdre régulier, d'où la désignation habituelle des symétries tétraédriques par TD. Enfin, en l'absence de plan de réflexion, nous avons le groupe T. Avec un nouveau découpage du cube, nous avons toujours préservé les axes de rotation d'ordre 3, comme vous pouvez le voir sur les animations, mais supprimé les plans de réflexion. C'est le groupe ponctuel tétrahédrique de plus basse symétrie, T. Après l'identification des groupes ponctuels de symétrie polyédrique, voyons ceux qui ont les symétries les plus basses et commençons par ceux qui ne présentent aucun axe Cn, n supérieur à 1. Cs, Ci et C1. Puisqu'ils ne présentent pas d'axe de rotation, ces groupes ponctuels sont dits non-axiaux. À nouveau, une première discrimination entre les trois groupes avec la recherche d'un plan de symétrie. Si ce plan existe, nous avons le groupe ponctuel Cs comme pour la molécule de 1-bromo-2-chloroéthène. S'il n'y a pas de plan de symétrie, nous recherchons un centre d'inversion. En présence d'un centre d'inversion, nous avons le groupe CI. C'est le groupe ponctuel de l'acide tartrique par exemple, c'est-à-dire l'acide 2,3-dihydroxybutan-dioïque. S'il n'y a pas de centre d'inversion, la molécule ou l'objet a pour seul élément de symétrie l'identité. Le groupe ponctuel est alors noté C1. C'est le cas par exemple pour le bromochlorofluorométhane. Nous en avons fini avec ces groupes non-axiaux. Revenons à la question « Existe-t-il un axe Cn ?» et explorons la branche pour laquelle la réponse est oui. Posons-nous alors la question de savoir s'il existe, perpendiculairement à cet axe principal d'ordre n, des axes de rotation d'ordre 2 perpendiculaires. Inutile d'ailleurs de rechercher les n axes C2, car s'il existe un axe C2, la rotation d'ordre n génère obligatoirement les n-1 axes C2 restants. S'il existe bien des axes d'ordre 2 perpendiculaires à l'axe Cn, nous avons affaire aux familles DnH, Dnd et Dn. Pour les distinguer, recherchons la présence d'un plan de réflexion perpendiculaire à l'axe Cn, donc horizontal si l'axe principal a bien été positionné verticalement. Si ce plan miroir existe, nous avons affaire au groupe DnH. Attention, l'existence d'un plan de réflexion horizontal n'exclut absolument pas la possibilité de plan de réflexion parallèle à l'axe Cn. Il est donc fondamental de bien commencer la recherche par la présence d'un plan perpendiculaire à Cn. Illustrons la démarche avec la molécule de ferrocène de conformation éclipsée. Nous notons la présence d'un axe d'ordre 5 placé verticalement et de 5 axes d'ordre 2 perpendiculaires. Nous notons en plus l'existence d'un plan miroir horizontal, d'où le groupe ponctuel D5H. La famille des groupes ponctuels DNH est celle des symétries prismatiques. Notez que le groupe D infini H que nous avons déjà vu n'est qu'un cas particulier de cette famille, avec n égale l'infini. En l'absence de plans de réflexion perpendiculaire à l'axe CN, il faut rechercher les plans de réflexion parallèles à l'axe CN. S'ils existent, ils sont obligatoirement au nombre de n et dièdes par rapport aux axes C2. Nous sommes alors en présence du groupe ponctuel DND. Reprenons la molécule de ferrocène, mais cette fois-ci avec une conformation décalée. Toujours un axe C5 vertical, 5 axes C2 perpendiculaires, c'est-à-dire horizontaux. Voici une vue de dessus de ces éléments. Nous identifions alors les cinq plans de réflexion Parallèle à l'axe C5 et diète par rapport aux axes C2, de notation D5d, d'où le groupe ponctuel D5d. La famille des groupes ponctuels Dnd est celle des symétries antiprismatiques, c'est-à-dire de prismes avec des bases tournées l'une par rapport à l'autre en position décalée. Finalement, en l'absence de tout plan de réflexion, nous terminons cette branche de l'organigramme avec le groupe Dn. Cette famille de groupes ponctuels Dn, dit groupes dièdres, est à nouveau illustrée par la molécule de ferrocène, mais en conformation quelconque. Notez que les axes C2 apparaissent, en projection, en position d'iède par rapport aux liaisons CH, d'où la dénomination D. Revenons pour finir au test sur l'existence d'axes C2 perpendiculaires à l'axe principal Cn et explorons la dernière branche de l'organigramme lorsque ces axes C2 n'existent pas. Elle concerne les groupes dits cycliques qui n'ont qu'un seul axe de rotation, CNH, CNV et CN, ou uniquement un axe de roto-inversion, S2N. Comme pour la branche précédente, cherchons en premier lieu la présence ou non d'un plan miroir perpendiculaire à l'axe CN. Si ce plan horizontal existe, nous avons le groupe CNH. Un exemple de cette famille de groupes CNH est donné par l'acide borique H3BO3 de groupe ponctuel C3H. En l'absence d'un plan miroir horizontal, poursuivons avec la recherche de plans miroirs verticaux. S'il y en a, nous avons le groupe ponctuel CNV. Les groupes CNV sont les groupes ponctuels des symétries pyramidales, comme c'est par exemple le cas pour le trichlorure de phosphoryl, POCl3, de groupe ponctuel C3V. En l'absence de tout plan de réflexion, nous n'avons plus qu'à rechercher la présence d'une roto s S2N. Si cette rotation impropre d'ordre 2N existe, nous avons le groupe S2N. Notez que N ne peut alors prendre que des valeurs supérieures ou égales à 2. D'où les groupes S4, S6, etc. Puisque les groupes SN avec une valeur impaire de N sont identiques au groupe CNH, de même valeur de N, qui ont déjà été pris en compte, et que S2 est identique à CI déjà considéré. Voici l'exemple du groupe S4 avec le tétra bromo-néopentane. Notez que comme s 4 est égal à C2, nous avons bien la présence d'un axe de rotation d'ordre N qui nous conduit à explorer cette branche de l'organigramme. Enfin, s'il n'existe pas d'axe de rotoréflexion, nous finissons l'exploration avec le groupe ponctuel CN. Voici le triphénylphosphine qui répond à ces critères avec le groupe ponctuel C3. Nous avons exploré en totalité l'organigramme de recherche des groupes ponctuels, permettant de couvrir la majorité des groupes de symétrie. Sachez qu'il existe quelques groupes ponctuels moins utiles qui n'ont pas été ici abordés, comme par exemple le groupe K, groupe de la sphère d'intérêt limité. Dans cette vidéo, nous avons vu comment, avec un nombre restreint de questions, il était possible de déterminer le groupe ponctuel d'une molécule ou d'un objet fini. L'identification des groupes ponctuels est un préalable indispensable à toute étude en théorie des groupes.